Salutations ici Davy aujourd'hui j'ai un conseil à partager avec vous qui peut changer votre vie qui peut littéralement changer euh, la façon dont vous gérez votre web entreprise qui peut vous aider à accomplir dix fois plus de choses dans un même laps de temps. Alors ça doit vous arriver probablement très souvent et d'ailleurs tous les web entrepreneurs ont connu ça euh, au minimum plusieurs fois lorsqu'ils lorsqu'ils démarraient leur web entreprise et c'est peut-être votre cas en ce moment, c'est-à-dire d'être bloqué par la, par la technique ou bloqué par des tâches que vous n'arrivez pas à faire, qui sont chiantes, qui vous prennent du, du temps et vous êtes littéralement bloqué sur ces tâches, vous n'arrivez pas à les résoudre ou à les accomplir et parfois ça peut prendre plusieurs dizaines d'heures mais pour, cette, pour certaines choses, c'est plusieurs semaines voire plusieurs mois et vous ne pouvez pas vous permettre de rester bloqué sur des tâches indispensables à accomplir simplement car vous n'arrivez pas ou que vous n'êtes pas motivé pour le faire donc vous faites peut-être des, des recherches sur google des formations des tests etc mais il y a une solution toute simple et gratuite entre guillemets vous allez comprendre vous allez comprendre pourquoi juste après une solution simple pour vous permettre d'accomplir ces, ces différentes tâches en un temps record et cette solution c'est tout simplement de déléguer et là, vous allez me dire, mais déléguer, je sais pas faire, ça coûte trop cher, j'ai pas le budget, c'est compliqué, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déléguer toutes ces tâches gratuitement, c'est-à-dire sans échanger d'argent. Donc, soyez attentifs pour bien comprendre pourquoi je dis gratuitement et ça vous paraîtra ensuite évident. Prenons par exemple le design de votre site web, ouais, imaginons que ça fait déjà deux semaines à raison de peut-être trois heures par jour à améliorer votre design, de le peaufiner, d'insérer un logo, les encas, etc. Donc ça fait déjà 48 heures que vous stagnez là-dessus, vous n'avez pas l'argent pour le déléguer et vous n'avez pas encore fini. Et il faut savoir que ces 48 heures, si on les met au taux horaire minimum, ça doit environ représenter euh, 8 euros, il me semble. Donc, ça fait environ euh, 400 euros, voilà, un peu moins de 300, 384 euros. Et si ces 384 euros, vous les avez euh, consommés à autre chose qu'à la création de votre design, par exemple avec un travail ponctuel ou à mi-temps, vous auriez pu échanger ce temps contre ces 384 euros si on prend ce taux horaire minimum. Et alors, avec cet argent, vous auriez largement de quoi sous-traiter votre design pour faire au moins quelque chose de propre. Donc pour résumer, dans le premier cas, vous avez dépensé 48 heures de votre temps, vous n'avez ni gagné ni perdu d'argent, donc vous avez 0€ dans votre poche, et vous avez un design qui tient peut-être la route ou peut-être pas. Et dans le deuxième cas, vous avez aussi dépensé 48 heures de votre temps dans autre chose cette fois-ci. Vous avez cette fois-ci gagné de l'argent que vous avez tout de suite dépensé. Donc pareil, vous avez aussi euh, 0€ dans votre poche. Mais par contre, au final, vous avez un design qui tient la route et que vous avez effectué de façon beaucoup plus rapidement et certainement de façon plus professionnelle du coup certains me demandent des fois euh, est-ce qu'il faut quitter mon job pour commencer Eh bien non je trouve d'ailleurs qu'un qu job est un excellent moyen de pouvoir financer à la fois vos dépenses personnelles mais aussi en partie votre activité donc ma réponse à ça c'est non car si vous partez de zéro par exemple quitter votre job ça pourrait bien ça pourrait bien vous aider car euh, c'est pas le cas pour tout le monde mais quitter votre job ça pourrait bien vous aider car ça pourrait être une grosse erreur qui vous priverait d'un excellent moyen de financement donc l'idée c'est que quand vous débutez, au lieu de dépenser votre temps à tâtonner, à faire des choses non rentables, dépensez votre temps pour quelque chose dont vous savez qu'elles vont, qu vont vous rapporter de l'argent. Si vous avez un travail salarié, conservez-le pour financer ce genre de choses ou alors cherchez à compléter ses revenus avec un boulot à mi-temps. Et, si et si vous ne travaillez pas, alors vous pouvez tout simplement euh, le faire, pour pouvoir utiliser le principe que je viens de vous expliquer. Puis pour déléguer, vous pouvez tout simplement euh, poster votre job sur des plateformes comme Codeur ou Odesk et comparer les offres votre temps c'est un de vos actifs les plus importants ne le consommez que dans des actions pour lesquelles vous savez qu'elles vont vous apporter des résultats et de l'argent puis réutilisez cet argent pour le donner à d'autres qui dépenseront euh, cette fois-ci leur temps avec des choses pour lesquelles ils sauront comment obtenir des résultats alors que si vous l'aviez fait vous-même vous auriez passé euh, des jours et des semaines là dessus D'ailleurs, très souvent comme les, comme les choses sont faites euh, beaucoup plus rapidement vous conservez d'ailleurs toujours du temps pour vous-même plutôt que si vous l'aviez fait tout seul. Donc si vous pensez que tout peut être fait gratuitement simplement en dépensant du temps, c'est probablement vrai. Mais c'est une terrible façon de penser et vous prendrez des années à accomplir les choses que vous souhaitez faire car vous négligez également les deux autres actifs que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire l'argent et les connaissances, aussi bien les vôtres que celles des autres. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle qu vous aura inspiré et donné des idées pour accomplir davantage dans votre quotidien. Ce concept illustre vraiment le concept d'acheter du temps pour vous-même plutôt que de le dépenser dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. A bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour visionner d'autres vidéos sur le web marketing et le web entrepreneuriat. A très vite sur webmarketing.fr